Donc, je voudrais parler de ce livre, qui est un livre que l'on veut destiner à, à, à un mot essentiellement, c'est le, le, changement, le changement climatique, le changement environnemental, et peut-être un autre mot qui, qui vient avec, qui est celui de transition, puisque ce qu'on veut c'est traverser la période qui vient. Et l'idée de ce livre c'est d'essayer de donner une vision raisonnée de ce qui est possible par rapport à cela. Bien sûr, tout n'est plus possible aujourd'hui comme ça l'était il, il y a quelques années. On émet des gaz à effet de serre, ils sont stockés dans l'atmosphère, on, on, a, on est face à, à quelque chose qui a déjà eu lieu et qu'on est obligé de considérer comme tel. Et en même temps, on est dans une situation où on a beaucoup euh, d'éléments de, de, euh, possibles. Quand on regarde euh, ce qui est une région, on a aussi les solutions qu'elle apporte, les nécessités qu'elle apporte. On est obligé de protéger cette région-là. Donc il y a une, des actions, des prises d'actions qu'on doit faire de manière extrêmement rapide, et qui sont à la fois des prises d'action destinées à limiter le problème climatique, mais aussi des, des prises d'action qui sont là pour euh, euh, permettre de protéger nos territoires. Et derrière cela, il y a une vision de ce que peut être l'éducation à ces problèmes-là, qui doit être très, très forte, très marquée, et c'est aussi un des objets du, du livre. Comment est-ce que l'on peut dans le cadre qui est celui de, de ce qui se passe aujourd'hui, permettre aux générations futures de, de, de, de, de, de concevoir un monde nouveau, ce qui, est, qui peut paraître un peu énorme comme, comme rôle qui leur est dévolu. Mais est, bien sûr, on, on est là, on va être obligé de vivre, on va être obligé d'inventer de, des manières de vivre pour nous. Et je pense que dans les pays de, de, sur les nôtres, aux, aux latitudes moyennes, on y arrivera certainement si on veut faire euh, ce travail de manière saine et de manière euh, euh, euh, persévérante. Mais quand on regarde ce qui va se passer, cette fois, à l'échelle globale de la planète, on a aussi des, des régions où ce sera très difficile. Donc là, on a des températures qui vont dépasser 50 degrés, qui le font déjà. Donc euh, c'est tous ces ensembles de, de faits que l'on doit essayer de maintenant de, de, de mettre en... De, de, de, être en, en, en lien les uns avec les autres pour être sûr qu'on va effectivement être à la hauteur de, de ces enjeux. Alors c'est l'objet de ce livre, c'est de, bah, de raconter un peu cette histoire de la transition cette fois, qui est une transition qui met en jeu non seulement ma, ma discipline de physicien, mais en fait l'ensemble des, des problématiques euh, de biodiversité, mais aussi celle des, des droits de l'homme, celle des humains qui vivent ici, et de voir ben, ce qui se qui sera possible, comment est-ce qu'on peut s'orienter en fonction de ça, on doit prendre des mesures rapides, on parle d'urgence climatique, on doit aussi avoir une vision à longue échelle, on, on engage le futur sur des périodes très longues et je crois que c'est ces éléments-là qu'on voudrait ensuite partager avec le plus grand nombre possible de gens et en particulier j'espère que ce livre trouvera un écho dans, dans des lieux d'enseignement.